Capacité professionnelle et relationnelle. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour éternel. Merci de me révéler mes talents, de me donner l'élan et la capacité de les partager pour le meilleur, pour moi, pour chacun et pour tous. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.